Chers traders et investisseurs, lundi 20 mai, bonjour. En ce début de semaine, nous nous trouvons quasiment exactement comme en fin de semaine dernière. Rien n'a changé ce week-end, hormis un nouveau tweet belliqueux de l'hôte de la Maison Blanche envers l'Iran, mais qui n'influe pas trop sur les marchés pour le moment. Donc, nous naviguons toujours à vue, entre deux eaux, et bien malin ou bien heureux, celui qui sait quelle direction vont prendre les marchés dans les jours ou encore moins dans les semaines à venir. Il faut avouer que c'est une situation très pénible à gérer, surtout pour les swing traders qui, nous ne le cessons de le répéter, doivent s'abstenir de toute nouvelle position de fond en ce moment. Les marchés restent donc ballottés entre quelques 500 points sur le DAX. Nous sommes clairement dans un trading range pour le moment et nous devons faire avec. Ce matin, ce fut très bon pour nous. Nous avons réalisé 4 trades gagnants sur 4 qui ont généré trois médailles dont un diamant rouge, c'est à dire plus de 175 points sur le DAX. Nous vous souhaitons une bonne journée et de bons trades.